Bonjour, nous allons maintenant commencer la programmation avec Sphero. Avant de commencer à faire notre premier programme, nous allons regarder rapidement l'interface de l'application. Tout d'abord, il y a quatre sections au bas dans lesquelles nous pouvons naviguer. Il y a l'accueil, les programmes, les activités et le guidage. Dans le cadre de notre formation, nous allons nous limiter à « programme » et « guidage ». Tout d'abord, lorsque nous allons dans « programme, vous pouvez voir en haut qu'il y a trois sections. S'assurer que nous sommes dans « Mes programmes ». Il y a aussi la section « Guidage ». La section « Guidage » va nous permettre de téléguider la sphéro. Nous allons peu utiliser cette option, mais ça peut tout de même être pratique. Nous allons le voir un peu plus tard pourquoi. Et la section « Calibrage », qui est écrit en bas à gauche, qui est indiqué « Aim », qui va nous permettre de calibrer la sphéro avant de commencer.